Aujourd'hui sur le rail, on peut ouvrir à la concurrence, qui à moyen terme permettrait d'avoir un train de la Renfe, de, de, de la SNCF espagnole, qui vous fera faire Neufchâteau-Nancy à tarif défiant en toute concurrence, mais du coup il n'y aura plus d'autres trains du service public.